Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler ou vous reparler d'une niche de certains biens immobiliers, et pour ça je voulais l'illustrer en vous montrant un peu les arcanes euh, de euh, mon, mon mode de travail. Alors je, euh, ce, ceux qui veulent me solliciter, ceux qui veulent travailler avec moi pour mes services de chasseur immobilier, hein, puisque le, le cœur de mon métier est donc chasseur immobilier, donc basé à Lyon, où je cherche des biens. Alors initialement c'était que à Lyon, intramuro, c'est ville limitrophe, mais désormais c'est. La, la région rhône alpes tout le rhône et même les départements limitrophes notamment pour trouver des immeubles de rapport hein, qui sont des, des biens qui offrent une meilleure rentabilité que tout le reste la plupart du temps euh, ça c'est le cœur de mon métier et donc si vous si vous êtes typiquement expatrié si vous voulez investir en france ou si vous n'êtes pas expatrié mais vous êtes juste pris par le travail vous ne pouvez pas vous déplacer ou ne souhaitez pas vous en occuper du tout vous pouvez mandater un chasseur immobilier euh, donc lui confier la recherche et puis donc vous paierez des honoraires en conséquence hein, euh, bah, des frais d'agence immobilière en fait, qui vont la plupart du temps, il faut le savoir, viennent se cumuler euh, au, au bien à vendre avec les frais d'agence du vendeur, donc ça vient augmenter le prix, ça vient obérer la rentabilité, charge au chasseur, après bah, soit de négocier euh, pour que les frais ça baisse ou d'apporter de, de, ou son expertise pour que le bien reste avec une rentabilité intéressante en tout cas en adéquation avec vos, euh, vos souhaits, vos, vos, votre projet, vos besoins. Et donc comme, comme le marché, il faut le savoir aussi, c'est très déséquilibré, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes de la part d'investisseurs, peut-être comme vous qui m'écoutez, que de biens rentables disponibles à la vente, eh bien je charge à moi justement de canaliser un peu les demandes et de les d'apporter de euh, voilà, des critères. Et donc si vous me sollicitez, l'étape première, incontournable, ça va être de passer par un formulaire. Et dans ce formulaire, qu'est-ce que je vous demande Et eh bien tout simplement, il y a une dizaine de questions, en quoi consiste votre projet euh, quelle est votre capacité d'emprunt et quel est l'état de, de vos finances puisque si vous, si on mène un projet à bien et que finalement il euh, y a un refus bancaire bah patatras tout s'écroule alors vous investisseurs vous pouvez vous en tirer sans perdre trop de plumes j'allais dire mais sauf que bah, tout le monde a travaillé pour rien et donc le chasseur aussi il a, il a déployé beaucoup d'énergie, il a trouvé un bien et ça ne se fait pas donc c'est en, en perte sèche pour le, le chasseur, pour les notaires, pour l'agent qui a vendu bref c'est une catastrophe et pour vous aussi c'est pas marrant du tout donc j un chasseur immobilier, sachez-le, euh, montrez pas de blanche au niveau de vos finances, c'est très important. Euh, les délais, euh, quel est votre degré d'urgence dans ce, dans ce projet euh, Quelle est votre réactivité pour vous décider Puisque fort de ce que je viens de dire, eh bien, les bonnes affaires elles partent euh, tout de suite en 24 heures la plupart du temps, donc il faut beaucoup de réactivité. Euh, Souhaitez-vous visiter ou, ou pas Parfois, donc, les visites virtuelles, les photos, les vidéos suffisent. Hein, je reprends le cas des expatriés qui ben, ne prennent pas l'avion pour venir se déplacer, sinon c'est trop tard. Euh, quelle est la principale difficulté à, à ce jour dans votre projet et la rubrique 7 concerne les ventes occupées vous comprenez que les ventes occupées figurent depuis des années, hein, pas juste pour cette vidéo aujourd'hui euh, occupe une, une rubrique à part entière dans le formulaire c'est à dire je vous demande si vous seriez prêt à investir dans une vente occupée parce que c'est une catégorie de biens, une niche qui est intéressante euh, à plusieurs égards, il euh, bah, y a une décote sur le prix, il y a des loyers qui tombent tout de suite c'est souvent optimisable euh, c'est souvent, on n'en entend pas parler, ça, vous voyez, vous achetez, puis vous passez à autre chose, vous continuez votre activité, c'est quand même aussi un intérêt de l'immobilier, c'est que ça ne vous accapare pas, et que vous, vous continuez à avoir une vie normale, je vais dire, surtout si vous prenez une agence de gestion locative qui s'occupe des, des, des, des tracas euh, quotidiens qui peuvent arriver, donc les, les, les ventes occupées, euh, il faut que vous y intéressiez en fait, c'est ça le, le, le sujet de la vidéo, c'est-à-dire bah, souvent, soit, soit c'est ignoré, donc bah, avec cette vidéo vous ne l'ignorez plus, Soit c'est euh, regarder, mais délaisser parce qu'on ne voit pas, on, on ne voit que les inconvénients. C'est-à-dire l'inconvénient majeur, c'est qu'il faut être patient. Hein, il faut, euh, bah, si vous êtes investisseur, c'est bien aussi. Mais souvent, les réponses que je vois dans cette case, c'est je veux du cash flow tout de suite. Alors bah, ça, c'est ce qui est récurrent. Bah, vous voulez du cash flow, alors bah, d'une vente occupée ne convient pas puisque le cash flow n'est pas immédiat. Il faut être patient et vous l'aurez peut-être selon le, la catégorie de biens. Mais ce n'est pas toujours garanti que le, le, le, le cash flow soit immédiat. Ou alors je veux pouvoir... Euh, euh, exploiter à ma façon, c'est-à-dire bah, soit le ch changer, passer du nu au meublé par exemple, ou euh, mettre une colocation dans un T3 ou, euh, ou euh, demander au locataire de partir, lui donner congé euh, pour mettre quelqu'un d'autre et euh, changer la location, louer plus cher, bah, tout ça ce n'est pas possible en fait, hein, sachez-le, et, et Dieu merci, un locataire est, est, est très protégé par la loi Allure on peut lui donner congé quand on est propriétaire vendeur et avec beaucoup de de, de, de conditions, des délais, une procédure à respecter. Mais quand on est acquéreur, en aucun cas, on peut demander à un locataire de partir sous ce qu'il appelle ses loyers. Enfin, euh, voilà. Donc sachez-le, en fait, il, la contrainte incontournable, c'est qu'il faudra être patient. La bonne nouvelle, c'est que souvent, un locataire bah, part de son plein gré euh, une période qu'on ignore parfois, mais on peut aussi lui poser la question lors de la visite. Mais En tout cas, on ne peut pas, le, le, encore une fois, le, les conduire. Euh, mais, mais donc, c'est vraiment une, une niche, à mon sens, qui est encore soit ignorée, soit délaissée et donc, euh, bah voilà, qui, qui offre énormément d'avantages. Donc, intéressez-vous au bien loué à une vente occupée. Tout simplement, c'est un bien immobilier avec un locataire dedans qui n'est pas vacant. C'est ça que ça désigne dans le jargon immobilier, une vente occupée. Voilà pour cette vidéo, et dernière question de ce formulaire, si vous souhaitez me solliciter un jour, notamment pour une vente occupée, bah c'est la zone géographique dans laquelle vous, euh, que, que vous visez. Et puis, bah, ne pas oublier de me mettre vos d'indiquer de, de vos euh, coordonnées que je puisse vous répondre, bah, parfois ça arrive qu'on oublie, et d'éventuelles remarques, voilà, qui euh, m'aident à y voir plus clair sur les critères de votre projet. Voilà pour cette vidéo, si vous êtes sensibilité à ce sujet vous avez également un, un programme en ligne que j'ai créé qui donc vous aide par vous-même cette fois-ci à chercher, à trouver, à qualifier des mondes occupés. Donc euh, programme vidéo en, en quelques modules, fruit de mon expérience professionnelle sur le terrain et qui vous aide à, à mieux y voir plus clair et puis à, à éviter les erreurs de débutants aussi pour ce genre de bien très sécurisé et, et rentable, souvent, soit immédiatement, soit, soit plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.